Là, souvent vont se loger des tensions. Cette technique n'est pas si facile que ça à réaliser car elle demande au niveau des mains un travail assez de fluidité. Regardez, comme si la main, ma main, s'enroulait autour de la colonne vertébrale. Comme la réputation d'un serpent. Donc elle demande. De déplacer sans arrêt les poids du coup de la main sur les doigts, sur la paume des mains. Elle demande aussi que ce mouvement soit réalisé avec le plus de fluidité possible. En fait, il faut visualiser que votre main est comme un serpent qui va, comme je disais, s'enrouler autour de la côte vertébrale. une rétation assez donc, sinueuse et fluide le plus possible une dernière fois donc je pars au niveau du fessier je suis dans la côte vertébrale un mouvement très sinueux et fluide. Il est vrai que cette technique peut se réaliser surtout quand il y a des vêtements sans vêtements, c'est mieux.